Devil music, Devil music, Devil music. <laughs> Soon start ouais. in the fucking games, mais prends un coup de Jack et puis le drop break, et fais no way Essayez y marre tous les week-ends, si nous capeilles aussi raides qui ah. Si ah. au miel ouais, ouais Jackie, comme on t'entête, nous Jack n'est-ce pas, Jock qui on l'aime pas en cheesy, il y a son grand, il gaffe En aime, on met rempli qu'on on fait nous, crase, il nous, on fait nous, on fait nous, phénomène. fait phénomène toujours fait nous, on fait nous, on fait nous, on fait nous, nous, on fait nous, nous, on nous, Comment ça va Elsa Allons-nous ah voir c'est Elisa, Jack qui me rend bizarre, nous tu ça me cache-moi linounissa, ou ouais. ça, vous pour mes tissages et tu m'as ça, nous tapons pour tout Jacky Roy, oui, après ça j'ai fait mais Tu peux le voir s'il te plaît ah, ouais, ouais, ouais. Oh t'es ouais. a qu'a monté, à Si il ma hokadomie, bah y'a où vous Jacky Roy, après ça j'ai fait Pardon pour mes fautes, beaucoup de yeah, soldes yeah. les frères dans l'éternel Notre meilleur pote, de ça tous à mon ferme Tu fais partie du top 3, pourquoi j'ai failli faire du ferme Jacky quand tu nous tiens pas par la barbichette mais avec des chaînes Jacques, m'a rendu foulish Je vais dégommer n'importe quelle pouliche La découpée comme dans griche Elle ne pourra dire que oh oui, oh oui. M'en fout de dis ça qu'à Jacques Fleury en que N'importe Les potes qui sont en cadre. Ils nous parlent de musique elles et voilà Jackie. Jackie Jack, Jack, Jack, Jack, Jack, Jack, Jack, Jack.